Quelle couleur vous avez demandé Ah oui, attends, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu clair. Attendez, j'éteins. Oh, l'arnaque, vous allez voir mon, ma tenue du coup, regardez, survêt. et tout. Est-ce qu'on n'est pas entre nous, là Mal, alpha, potentiellement baisable. Grrr. Attack on Titan, communément appelé SNK, pouvant être appelé AOT. En japonais, Shingeki no Koshin. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce mode de jeu que vous connaissez bien, mais avec quelques nouveautés. En effet, bienvenue dans AOTUHC, deux camps qui s'opposent, les soldats, les shifters, les titans, ça fait trois. Et avec ça, il y a les solos encore, il y a les solos. Non mais attendez, c'est fou, putain, qu'est-ce que je suis malin. Avec la sortie de l'anime, le mode de jeu avait besoin d'un coup de fraîcheur, une nouveauté. Mesdames et messieurs, je vous présente AOTUHC. City World Ouais c'est vraiment la nouvelle version Mais il y a pas mal d'ajouts Restez là Contrairement au dernier game On ne jouera pas sur une map Minecraft Vanilla normale On va jouer sur une map 100% custom Avec des caves custom Un 0-0 custom Bref Pas mal de choses Au centre de la map on va avoir une ville Un petit peu comme dans l'animé. Des murs géants Je sais même plus c'est quoi le nom des murs c'est China China ou un truc comme ça et une ville à l'intérieur. Petite nouveauté d'ailleurs. Dans cette ville, il y a des marchands qui peuvent nous échanger des items importants contre des items qu'on a en rab. Bref, vous verrez, ce sera présenté dans tous les cas. Avant dans AOTUH, l'équipement tridimensionnel était symbolisé par l'arc. Maintenant, il est symbolisé par une rod. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus RP et beaucoup plus difficile à manier. C'est l'annonce de rôle, les gars. Dites pompe touffe. Pitié, un bon rôle. un Bon rôle. Mais non. Non, c'est bon, j'arrête de jouer. Wesh. Bien évidemment, nouvelle version d'AOT, il nous fallait un rôle emblématique. Dans cette game, je serai le titan mâchoire. À l'effigie de la minimée, j'aurai la possibilité de faire des bons lorsque je serai transformé en titan. Ces bons sont d'ailleurs aussi forts que l'équipement tridimensionnel, et je peux les utiliser beaucoup plus rapidement qu'un équipement tridimensionnel. C'est vachement fort et je suis vachement content d'être ce rôle pour une game City World. D'ailleurs, si cette game vous plaît et que ça vous donne envie d'en voir un peu plus sur Twitch, vous pouvez aussi y participer, si vous venez d'ailleurs, sur mon Discord. L'essentiel des games que je fais sont des games subs, c'est-à-dire que c'est les subs sur Twitch qui peuvent jouer avec moi. Mais si vous n'êtes pas sub, de temps en temps, je fais des games viewers sur Discord. Donc voilà, si vous voulez venir, tous les liens intéressants sont dans la description. Je vous laisse avec cette game qui est vraiment incroyable. Vous allez le voir. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 100 000 et j'aimerais bien les atteindre avant 2034. Merci beaucoup. C'est où je te voyais pas Attends je vais essayer de monter Oh, oh Bonsoir C'est bien ce que je pensais en fait il a pas de, de moyen de monter sur les murs Qu'est ce qu'il fait là What the fuck C'est vrai Adderall il s'est transfo frère bon Bah il vient de se regardé. transformer un mec Tickickickickick Chérim Risto Il y Y'avait un autre mec on l'a pas vu Encore Risto Mais il est vrai Mais go y aller hein Risto il m'a brisé les couilles hier Là il ici. Dis-moi où il est Bah alors pourquoi t'as de l'abso Pourquoi t'as de Pourquoi t'as de l'abso il est Parce que Genjax tu le tues Ah ouais je le tue pour de vrai je le tue pour de vrai Ouvre le reste Non mais non mais en tribunal Risto comme ça il perd 5 heures Et son rôle est dévoilé Risto il est méchant Risto il est méchant C'est quest un tribunal Risto les gars un Risto il est méchant Faut tribunal Risto les boys Vas-y, tribunal Alors. risto mon petit pote. Oui. Et c'est sûr qu'il était plus méchant. Et En fait, il n'y a pas besoin de débattre, les gars. Il est méchant. C'est tout. Le reste, oui. Le reste, Eh le le le hey, Les gars, faut voter tu Risto, risto là. Il faut voter le tapé pour Risto là. Mais non, c'est eux qui m'ont tapé, ils m'ont attaqué, attaqué, ils se sont transformés. Là, y il y a le reste, là. Il est méchant. Cherrim aussi, le reste, c'est le tribunal, il dit oui. Il est là, il est là, il est là. C'est pour ça, j'ai vu. Oui, c'est juste pour le faire. Il est baisé, il est baisé, là, frère. Mais comment ça, t'as rien fait, t'es transformé Vas-y, vas-y, arc. Vas-y, arc. Le reste, vas-y. C'est con ça, Christo. Hey, c'est con ça. Mutez-vous, mutez-vous, mutez-vous. Vous, mutez -vous, mutez -vous. vous n'avez pas le droit de parler, mutez-vous. Euh, bonjour à tous. Bah, vous pouvez juste voter, Christo. Merci. Eh, hey, t'es raciste. C'est bon. bon. Comme ça, es tu. votes pour moi raciste. Oui, bien sûr, oui. Pas plus loin. Tu perds 4 coeurs, et c'est ciao. Juste parce que je m'appelle, je suis que je suis juif. Et c'est ciao. Oh, c'est vrai, c'est vrai, je vote euh, Bichard. Voilà. <rire> mute-toi, mute-toi, mute-toi. On a déjà suffisamment souffert dans les années 40. <rire> ça veut me dire comme ça Vas-y. Non, vas-y, non! C'est plus... pour moi, je vous retiens, vous êtes tous racistes! c'est bon, -gisto, à, là! C'est hein. vous, vous bon! D'ailleurs, bon euh, j'en profite pour redire que le reste du coup est méchant aussi! Scott, faut faire attention, je suis pas sûr! Hein. Non, Scott, je suis je pas fait sûr! Fait, je... Attends, Omega, si je te souviens de ce qui dernier, saute le nombre de fois qu'il est présent dans le table! Moi je saute, regarde-moi! Non, mais. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ah, Charim, Charim, merci! Merci! C'est Charim le dernier! C'est Charim! Allez, Christo! Allez, Christo! C'est ciao! C'est ouais, ciao, Christo! C'est ciao, Christo! C'est ouais, ouais. ciao! C'est toi, vous allez faire quoi? Eh, je ne mets plus un pied au 0-0. Eh, mec, casse-toi! Allez! Eh, il s'est barré. Attends, faut qu'on. Coup, les gars, on se fait euh, récap. Chérim, Risto, le reste méchant de sûr. Sure. Scott aussi d'ailleurs. Mais pourquoi Moi j'ai un fait doute fait fait sur toi, Scott en vrai. Fait... En fait, regardez, attendez, je vous explique ce qui s'est passé. Là, il y a Risto et Flip, maintenant vous êtes des ça. tout le monde se transforme, ceux qui peuvent se transformer. Le reste, chérim, Risto, se sont transformés. Voilà. Il y a eu trois transformations. J'ai l'impression que ce qu'il dit n'est pas faux. Mais. Ok, j'ai eu peur. Ah, ok. Bah, si, si. Ah, <rire> on y peut l'acheter qu'une fois oh, y Tu étais pas au courant Attends, laisse-moi oh. le, le gaz S'il te plaît c'est pas forcément du gaz, Bichard. Putain, déjà utilisé. Ah oui, déjà oh. prise Ah, il vient de se faire fumer, oui. vas-y, y'a un mec qui sneak. c'est On en parle de leur team ou pas Adéral le reste. Et ouais, Risto Putain, les mecs ils mangent euh, en courant là. On est fatigués. Ils font clic droit, ils Man. montent là-haut. On vient d'arriver Ouais, ouais. Ça. Bon. Attends, ah tu viens d'arriver Y'a toujours mais le truc, euh... Et attendez, y'a toujours le truc son nom Avec le, le la tribunal, si, c'est... Oui, méga oui, oui, oui, oui, Bah du coup, y'a l'éclair aussi, quoi ah. Mais, mais, mais, pourquoi t'essayes de le taper Le GameShift, voilà, c'est méchant, enfin, c'est pas, ah. pas beau ah Mais, ah, ah, du coup, attendez, attendez, que je récapitule L'Ores, Cristo Adhéral mais... Ouais, mais, bon, a... j'me je suis désolé, Omega, je suis désolé Quoi Il est méchant Ah, c'est un rôle info Attends, mais il est méchant, lui Omega, il est méchant, Omega, il est mé non mais c'est quoi cette team C'est quoi ça frère Non mais Bichard, franchement Bichard on est potes Non mais non, je peux rien faire Ah mais t'es mâchoire en fait Lâche, lâche, je suis en train de le défoncer Ah, putain, merde Désolé Bah vos groupes les gars, j'ai même pas commencé ça se Bah bon. comme ça du coup. Ça va bien. C'est là. Bah j'ai pas Bah mais, oui. ah, mais, mais... mais tu méchant. Mais non, je suis pas méchant. Mais si, bah si t'as tué euh, ah, mais... Machin. Je suis tombé sur les sans les et rouge. Allez les gars, allez. tu sais pas le tuer quand même hein. Je pas, tu tué. Non. Je Beaucoup et pas? Je me suis fait sauter par Risto et tout. C'est vrai? Ah ouais? Okay, ok, bah oui, ouais. Vas -y, vas -y, euh... en tête. Ouais. Vas-y, vas-y. en tête, en tête. Yo! Comment ils vont les gars là-haut? Comme ils sont le, là? Oh d'accord? Hein. Ouais, mais. J'en je... Hein. Je sais je si rien. Je il est trop de bien de... ce rôle! Ah, j'arrive je... dans mes fruits me venez, venez, sauter par Risto et euh, tout. Mais il est incroyable ce rôle! C'est l'un des meilleurs rôles. C'est le meilleur rôle! Ah, désolé. j'arrive pas à monter des. Salut bah, mec. Bah vas-y Genjax et les Armin frère il m'a spec. Euh, je suis colossal. Et vas-y, j'ai compris, j'ai tout de suite compris qu'il m'avait spec hein, quand il a dit je suis désolé frère, c'était sûr, mais il euh, lui fait fatiguer. Y'a des gens en haut là Pardon Y'a des gens en haut là, là, là, ah bon, de l'eau. Ah j'ai vraiment l'impression que t'es shifter oui, à toutes les games hein. Il est <rire> Bah non. Il <rire> <mais c> est safe <rire> <c 'est... rire> Ah oui, oui, il oui, oui, est safe Non mais non, pardon, j'ai cru, j'ai cru que... J'ai confondu, t'inquiète pardon. J'étais titan, genre tu me <rire> oh, J'ai un virole de merde. Il ah chaud Rexy si là. Est le... Ah mais c'est de l'air haut du coup. Ah ouais. Ah bah ça s'attaque aussi là-bas. Par ah, là là au charbon. Tranquille tranquille tranquille. C'est moi que tu tapes là. Ah bon Je t'ai foutu un coup. Yes. C'est cool. Ouais Non mais frère vas-y ah Ouais les gars j'ai e pas ouais, tu tuer là tu es titans du... Ok Son, euh, Ils euh, sont titans eux viens avec nous frère Alors, Go les tuer tant qu'ils sont 3 hein Ouais Mais pas vers nous frérot Mais vers où alors Les gars on rendez pas compte ça, ça, ça, à quel point oui. dans de l'autre façon de faire c'est trop chiant hein. Toutes les façons de faire Il dans l'autre version Oui oui oui Quand j'ai vu Maria au début là je suis arrivé là euh, ouais, non, bof, les mecs ne tuez pas moi, genre. Vraiment, crache, je me tuer moi, bah oui. C'est sûr, genre. Bah si J'en fous. Attends, je toujours réfléchir Je m'en fous toujours. Ok, c'est triste. T'es. T'es. T'es un max. Ohlala Il est K-Brain, frérot. Non Ils sont une partie ping-pong un peu, genre. Titan ultime Euh, j'ai pas, désolé. J'ai un blast, on a pris 3 damage. Par contre, on a perdu notre mace, frère, il est pas euh, on y va directement au-dessus ou quoi On passe par là. Ah oh, ok. Parce qu'on passe partout. Ou alors on remonte ici <rire> sinon, sinon, les gars, moi je vous propose qu'on passe la muraille. On passe la muraille. Ouais, <rire> bah, allez, oh. allez, pour la peine, on va passer <rire> la muraille. En, en vrai, ça va. Elle est clean, blague. Merci, merci. Au-dessus de vous, il oh, y a merde. un mec. Oui Il est tombé tout on seul. Va, ou... Bah oui, du coup. J'ai ouais. posé un bloc au-dessus de moi pour pas qu'il puisse me taper. Je suis pas, vraiment. So euh, smart. Euh, bah, t'as pas kill qu'il y avait un mec à gauche, quoi. Ah ouais Énorme. Je, je suis un débile, quand même. ça. Marche bien là Omega là. Ça va, ça va, ça va, ça va Omega, Omega. Oh, t'es pas, pas obligé, t'es pas obligé. T'es pas obligé Omega, Omega, si je peux te convaincre, je peux te convaincre. Oh il était <rire> incroyable mon coup de rôde. <rire> il était magique. Il ah, était frérot ouais. genre pas mal. Ah oula oula oula, oula cassez-vous les <rire> <vous>, gars. <rire> cassez vous cassez, vous cassez. vous cassez vous cassez vous cassez, vous cassez, vous, cassez vous. Sauce, casseuse, casseuse. Ils, sont euh... deux, ils sont que deux, les gars, mais go go go. Ouais, cool. Ils sont dans la vallée ah, DANS la, la vallée voilà, j'ai ramené mes ouais, grands frères! J'ai ramené mes grands frères, ça part maintenant! Wesh, hein l'arc frérot! <rire> bah, après, on a juste à monter, dès qu'on est là-haut! Putain, mais. Ok, lui il est mort, lui! Bon bah, on en a un là! Oh, non, je... Ça a bugué, ça a pas marché! Non, tu fais... il faut ah, garder la, va la road! Ça le sol, c'est juste que ça a pas touché le mur! <rire> Boost! On voit. Allez, on le fume! Oh, il va pas aller bien loin, les gars! Ah, ça va! Okay, il peut utiliser. Il peut le réutiliser. Il, leur a... il a pris trop cher. Bon, ouais, les gars, je pense que c'est une free wind, là. Non non non non. non, non, non. non, il y a aucun titan qui est mort. Hein. Est aucun titan n'est mort. Pourquoi, Jamy Pourquoi Ouais Il a fait une petite erreur, là. Wesh. Ça va, mec ah Il est tombé tout seul. Oh non, lui. <rire> dis... Non, mais non. Il avait des bottes Non, mais c'est abusé. <rire> là, à droite. La droite okay. to gap. Yeah, il y a le reste a à... à droite. Il y a le reste à droite. C'est quoi vos groupes, les gars ah là là. on rien la game. Cours coup, coure, coure, coure, coure. Ah. Ah. Cours Cours Cours Cours cours gars là C'est oh. le, le tigre, Là, là -ce. ouais ouais. après c'est moi qui parle non, Mais il a use bug <rires> oh là là, Le mec a use bug oh. Mais c'est quoi ces groupes là, oh là, bah, là. On se transforme. Pourrait, pourrait, Juge, juge euh. Attends je vais chercher une bouteille de gaz en vrai je pense. Attends oui. c'est où Oh Là, à droite euh... Salut à tous c'est Niji Oh merde oh, euh... Il ah, y a notre copain qui est mort Euh, coupe, euh... Descends Bah Ah ouais c'est gênant là On des on revient 5 euh. Reviens, reviens. Sofa viens juste avec nous toi. Ok Oh Là il nous faut il nous faut il nous faut voir crever des mecs hein. Nous fait que les titans ils peuvent pas trop. Il faudrait peut-être Non mais non mais non mais non mais non mais gros gros, maintenant maintenant Cours un maximum trop con Cours un maximum, je peux me barrer moi C'est maintenant, c'est maintenant, oui Cassez-vous, cassez-vous Continuez, continuez, continuez Il y a des alors qu'on teste Mais en vrai ils sont 5 hein, on peut fight hein Oui mais ils ont force, il faut être Bah si on arrive à tempo le temps du bestial. ils ont du ah ouais, grosse, vous avez trop 4 minutes là Au sens vidéo. Je suis un marathon Comme Je peux pas encore. Je pensais que c'était pas là. Viens, mes gars. Je pourrais remonter, tu penses On remonte encore. Ah, ah, il a raté, il a raté, il a raté, il a raté. Il a raté. Okay. Oh, mais c'est pas sur en même temps que moi. Oh, remontez pas, remontez, pas, remontez pas. Moi je m'en suis les, a... ah, des... les gars, vous gros roule... C'est pas moi qu'il faut tuer, Omega, c'est pas moi. Moi je suis safe. Ah ouais, mais frère, là, vas-y. C'est euh... pas moi, Bichard, c'est pas moi, c'est pas moi, moi qu'il faut tuer. <rire> qu On qu'on va me sauter dessus là. Parce que s'il y a encore le bestial. Non, mais tu vas me tuer là, je le sens bien là. C'est pas drôle, les amis. C'est pas drôle. On est hein. T'inquiète, t'inquiète. Non, elle est trop loin. Y'a. il fait mec. Mais moi je m'envole, frérot. Je sais, mon gars, tu fly. Pourquoi, pourquoi, pourquoi je vois Non, je peux pas être transformé, transformé à l'infini. Je viens un truc sur mon pouvoir, Omega. C'est Il est pas infini. Ça va, ça va vite, euh. Ah, il Ah, y'a mon gars, là. là y'a un gars. Genja, j'arrive, je vais t'aider, mon pote Ouais, mon gars, aide toi, bon, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas possible. possible Daki, Daki, Daki, c'est ton, ton moment, Mon. J'ai plus là. J'ai ai pas aimé. Il, il pas aimé, j'ai... Je suis bien, je suis bien, je suis bien, vous inquiétez pas. J'suis... Il est pas bien, il est plus bien comme les poils. Je prends plus de merde. Salut, je vous passe Ouais mon lui. gars, mais Patrick mais bah Patrick Je speedrun. Patrick Contre le mur, contre le mur, contre le mur, pitié, pitié, eh contre le mur Mais non, mais, pas, mais, pas, mais pas, pas, arrêtez au bout d'un moment points, Réfléchissez Vous voyez qu'il se barre, arrêtez le contre le mur Voilà Voilà Mais merde, au bout d'un moment Vous voyez, je suis obligé de venir là Pourquoi vous le démarrez bah il est dans l'arbre hein Bon tu descends, on attend du Kenjax hein, on va t'attendre hein sûr, hey, Bah de toute façon il hey. pourra pas les leur... cuire hein oh, oui. Ah c'est Mikasa À A droite Le <rire> pire bout du monde A droite, à droite y'a des gens Y'a Matsu et tout, mais on no, s'en fout, on s'en fout, on s'en fout ah, Mais putain mais putain. Bichard, non non non Bichard, Bichard, Bichard, Bichard Oh les loups Amazon Vas-y, il Vas-y, tu peux le faire Allez, disons, voilà. Voilà Oh la ai la! Oh la la la! Non! Bien joué! Bien joué! Il reste plus que deux safe! Il reste combien de, de, de, de, de titans rouges? Vous voulez monter sur le mur? Attends, je fais juste mon petit truc pour Omega! Euh... Euh... Parce que. Montez, montez, vite! Vous montez sur montez là, trop là trop Montez, de monte, de monte, de de de montez! Joue, joue, joue Daki, il joue! C'est pas possible! Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas! T'inquiète! Ça devrait aller. Wouah hey c'est maintenant. Sans bas. Putain. putain. Merde en ah ouais. Putain, merde. Non. merde. Go go go go go go go. Vas vas-y je les prends. Hop Allez. Vas-y, vas-y fume. manette, la manette, la manette. Go go go. go Venez, venez, venez Vas-y, c'est bon, on est bien là. Ouais, ouais, est Continue à fight hein, moi j'ai tiens, hein Je tiens les deux autres. Hein. Sur moi, derrière, derrière, derrière, Non, mais gars, Non, oh, ça lag, ça lag. moi, sur moi, sur moi. Le, Le bestial, c'est celui que j'étais en train d'abattre. Go, go, go, go. You. Les je gars, c'est groupe de 4 hein, du coup. Bah, moi je fight, hein. Ouais, je fight aussi. Ouais, non, mais pensez à vos groupes quoi. C'est. Avance, avance, avance. Moi je peux me barrer, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas ok, les machins. Il a mis un parfait coup sur le tech. Oh, ça a, boost. Ça a Nickel, les boosts. Oh la là, là, les boosts de l'infini. Il a raté, il a raté là. Oh, oh non, ah les slabs. Oh les slabs. Les slabs, c'est horrible ça. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Je viens avec toi Bah, oh, en vrai, attends, c'est groupe de 3 donc en vrai. Trop, trop, trop. Bon, les ils Euh. Euh, si, si, toi, oui, mais. Bah, Omega, pense... t'es là Ouais, oui, oui, oui. bah, euh, oui. oui, oui, oui. Ok, ok. 3, faut que tu montes, Omega, faut que tu montes, monte, monte, monte, monte, monte c'est cool ouais, bien ce que je pensais ces crises hein, le... le bestial. Je sais, je en fait quand je me suis turn, je croyais que c'était mal en fait. Faut... Non, non non non en fait j'étais pas très bien du... mais le... j'aurais dû combien <coughs> sur le bestial. On peut le faire en 2 v 4 hein v 5. Bah moi en fait je me transforme <rire> que en 4 derniers recours hein parce que sinon je peux pas fuir. Là faut qu'on attende euh, 77 secondes et je peux fight. Oh yes C'est trop bien ça. Bah voilà, il reste plus que du coup, euh, Matsu qui est après le reste, sont tous euh, des Vas-y, on descend. Hein. En fait, hein. Je peux me transformer, c'est bon. On va pouvoir fight. <rire> Attends, est-ce que t'as besoin d'acheter un truc au marchand Ouais, pense. je pense. J'ai bien euh... Vous pas acheter du pas dit... Ah Non, je peux pas. Si, c'est gold une euh... Golden Apple. Une gold, Golden Apple. Pas Golden Apple. Je peux l'acheter qu'une fois. Hein. Oui, mais bon. J'ai un peu mis en gars, 61%. Ok. Ouais, Oula la, la, oh la. Méga, tempo Ah ouais La Hop. Non, non, non. Parce que j'y attends un peu, en fait. T'as broque t'as t'as T'as aussi. T'as t'as Il a broc, Raze. Non, plus que j'y un C'est Quel tacage, je fight, je fight, je fight je cours, Omega, hein, je. Vas-y, go, go, sur Sur go, go, go, T'inquiète, t'inquiète T'inquiète T'inquiète, t'inquiète T'inquiète go, go, go, go, T'inquiète... go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, je go, go, ouais, bah, bon, bon, je go, C'est go, t'inquiète go, ah bah on arrive, on arrive, arrive! Non! Oh non, le bloc! T'inquiète, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Non, je me suis fait baiser à cause d'un bloc, genre. Oh non. T'inquiète, t'inquiète là. Derrière, derrière, derrière. Omega, tempo, tempo, eh, un turret. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, même pas un Non, Mais ça blague! attends, mais mon message, je coupe Euh, par rapport. derrière toi, il est derrière toi, il est derrière Ouais, oh, tranquille, tranquille. Puis il, il est là, viens, tente-toi, tente-toi. Vas-y. Allez, Omega. Vas-y, vas-y, vas-y, t'inquiète. Go, go, go, go, continue, continue. Allez, Omega, tu peux le faire. Tu peux le faire, Omega. Tu, le faire. tu peux le faire, tu peux le faire, Omega. Il peut pas le faire, il peut pas le faire. Tranquille, tranquille. Toi, tu t'en vas, toi. Ah, Omega. Oh, derrière, derrière, derrière, derrière. Les gars, les gars, venez, venez, venez. Oh. Bon, je suis fine, je suis fine, c'est bon, je suis fine. Je suis fine, je suis fine. Ah ça va être compliqué à voir, contre là pour toi là C'est de ouf ah, En fait ça marche pas sur deux c'est... Franchement si ça avait pas marché euh... Si ça avait bien marché là Quand t'allais mettre le dernier à je pense. C'est juste trop chiant vraiment Oh non Ah pense qu'il y a Moi aussi Ah. Ouais, ouais, oh, autre chaud. <rire> je suis en train de travailler un petit peu hein. hein. Vas-y hein. Non mais. Moi je suis non. vraiment en train de suer, là. T'es d'accord Attention Vas-y je le fais tomber Oh, oh non Je suis pas en bas, je suis. Il est au-dessus de la nuit, je suis caché. Ouais il est en haut, il est tout en haut, il est tout temps. Il est en haut. Il attend que je creuse. Ok, il. Attends, ah, monte dans la muraille. T'es où, t'es où Allez, viens là. Allez, salut. Il est encore là, il est encore là. Il est encore là, il est encore Il m'a pas, le. Je suis, en... je suis bien haut, je suis presque en haut. Okay, là, moi, haut. Moi, je suis là, Qu'est-ce qu'il y a Il est là, il est là, il est là. <rire> <rire> attention, attention, attention, on va pas là. Oh, il veut nous up -trap. <rire> ah, lo <rire> Oh, l'odeur Oh, pas possible Ah oh non, c'est quoi cette mort J'ai <rire> trop le Sam, vraiment, je... Y a pas plus mot que Sam en fait. Genre, euh, c'est... Vraiment, premier dogue c'est dur. Parce que je... Je pouvais rien faire d'autre. Pourtant, MLG sur des demi dales c'est possible. Mais oui, le saut s'est posé et on a même entendu que j'ai attaqué dans le saut, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Tu, es pas plus loin. tu perds 4 coeurs et c'est ciao Et c'est tchao. Mute-toi, mute-toi, mute-toi! On est déjà fini par dans les années 40, <rire> ça peut déjà comme ça? <rire> vas-y, Non, vas non, vas-y, non, non! C'est pour moi, je me tiens, c'est c'est bon, vote à... là! C'est bon! bon.